c'est vrai que du coup là c'est un équipement qui est normalement où il y a plus de neige donc là le souci qu'on rencontre c'est que les points sont assez hauts donc souvent on pitonne mais là on a trouvé un point avec une plaquette donc on va, on va y aller avec la perche Et puis mais sinon les conditions niveau dans le couloir elles sont top